Merci beaucoup, ben, c'est un grand plaisir de venir vous rencontrer. On avait beaucoup parlé de vous quand j'étais au musée de naturelle au SESCO. Euh, merci Cécile pour l'invitation et j'ai été recrutée il y a un an et demi euh, au laboratoire EDB euh, à l'Université de Toulouse sur un poste d'enseignante-chercheuse en écologie des communautés végétales, et euh, j'enseigne principalement la botanique et l'écologie des communautés végétales, les sciences participatives également. Et auparavant, j'ai fait euh, ma thèse au Muséum National d'Histoire Naturelle, au CESCO, et euh, j'ai travaillé, euh, en tout j'ai travaillé une dizaine d'années euh, là-bas, euh, sur les programmes de sciences participatives, donc j'en ai coordonné certains dont je vous parlerai, et euh, sur le développement, en tout cas le, la proposition, la réflexion sur euh, la création de certains indicateurs euh, de, de changement de la forme notamment. Merci. Donc euh, l'ensemble de mes travaux où j'ai prévu cette présentation, euh, j'ai... J'ai inclus des travaux euh, passés euh, que j'ai réalisés au Musée d'histoire naturelle et des travaux que j'ai commencés à l'Université de Toulouse plus récemment. Euh, et l'ensemble de mes travaux s'inscrivent dans le cadre général de l'écologie des communautés. Donc les changements globaux sont la cause du déclin de la biodiversité. Et depuis 50 ans, 60% des populations de vertébrés ont disparu dans le monde. Des publications montrent que l'Europe a perdu 400 millions d'oiseaux et 75% de la biomasse des insectes, par exemple. Et alors que ces déclins sont largement, ou ces changements de composition, ces déclins d'espèces sont largement discutés en ce qui concerne la faune au sein de la société et dans le milieu scientifique, les changements à large échelle sur la distribution des plantes sont peu connus. Ou moins connues, excepté certaines publications, comme par exemple une publication en Allemagne qui a montré que 70% des espèces natives étaient en déclin depuis les 30 dernières années, il me semble, si je me souviens bien. Et euh, ça, c'est principalement lié au fait que les jeux de données sont hétérogènes, euh, sont euh, pour beaucoup euh, sur des pas de temps courts et sur des, donc sur des échelles spatiales réduites, euh, dans le cadre, par exemple, de, de flore spécifique euh, de certains types d'habitats. Et une meilleure compréhension des effets des changements globaux sur tout type de communauté, dans tout type de communauté, permettrait donc une meilleure compréhension de ces phénomènes à large échelle spatiale et temporelle. Dans ce cadre, donc, les suivis de biodiversité sont un outil essentiel pour détecter et documenter les changements de composition des communautés. Euh, et notamment ben, les, euh, des suivis de sciences participatives proposent de réaliser ces suivis euh, de biodiversité donc sur certains groupes de la faune et de la flore à large échelle euh, spatiale et euh, ces suivis poursuivent un triple objectif qui est un objectif scientifique, politique et pédagogique. Et donc des, euh, des, des suivis de sciences participatives euh, euh, consistent en l'implication des citoyens dans la recherche c'est un processus qui est ancien, qui n'est pas nouveau, notamment dans le cadre de l'histoire des données au Muséum national d'histoire naturelle. Il y a beaucoup de données qui ont été collectées par des personnes qui n'étaient pas des chercheurs ou des scientifiques professionnels. Mais ça s'est démocratisé, je dirais, avec les programmes de sciences participatives. Euh, les suivis de sciences participatives, ben, en tout cas pour ceux sur lesquels j'ai travaillé et dont je vais vous parler, proposent des protocoles standardisés qui permettent la récolte de jeux de données à l'échelle nationale, euh, donc à large échelle spatiale, mais aussi temporelle, puisque ce sont des euh, des, euh, des protocoles qui n'ont, euh, pour la plupart, pas de durée euh, de fin, pas de date de fin, pardon. Et euh, il y a certains travaux euh, de la littérature scientifique qui montrent que euh, c'est euh, l'implication des citoyens dans les programmes de recherche permet euh, la sensibilisation des participants à l'environnement et aux questions d'écologie. Euh, et les données sont utilisées pour euh, accroître la connaissance sur la biodiversité, euh, produire des indicateurs par exemple de biodiversité. Euh, donc, le, le Muséum national d'histoire naturelle et le CESCO plus particulièrement, portent un programme de sciences participatives qui s'appelle Viginature et qui est un porte-nom qui, est un, un nom, un porte qui euh, finalement, englobe une quinzaine de, de programmes de sciences participatives qui sont adaptés à différents types de publics et, euh, et euh, qui proposent des, de réaliser des observations sur différents groupes taxonomiques. Donc, par exemple, ici, vous avez Oh ici, comme ça je fais un test. Vous avez les observatoires dédiés au grand public, en dessous les observatoires dédiés euh, aux naturalistes, aux, euh, les observatoires dédiés au public scolaire, et puis euh, les observatoires dédiés aux, euh, aux, aux professionnels donc euh, ici les professionnels du, milieu, du monde agricole et euh, les gestionnaires d'espaces verts. Et donc, vous voyez, euh, donc les, les petits pictogrammes montrent bien euh, sur quels groupes taxonomiques euh, les protocoles proposent de faire des observations. Donc, il y a une grande diversité euh, de, de groupes taxonomiques considérés. Et euh, j'ai travaillé, donc, je travaille sur le programme du GIFLOR depuis plus d'une dizaine d'années, donc, notamment en coordonnant ce programme-là. Et plus récemment, euh, j'ai travaillé à l'analyse des données euh, de trois programmes qui permettent. Euh, le, la collecte de données sur les papillons euh, en France et par différents types de publics. Et dans un premier temps, je voulais vous proposer de discuter de certains résultats euh, qui ont été mis en évidence grâce aux données récoltées par euh, les botanistes amateurs et professionnels donc dans le cadre du programme Vigiflore. C'est un, un programme qui a pour objectif de réaliser euh, le suivi de la flore sauvage de France euh, dans tout types d'habitat. Euh, et donc, qui implique des botanistes amateurs et professionnels parce que le protocole est euh, suffisamment rigoureux. Euh, enfin, le protocole est rigoureux euh, et du coup, ça implique que les, les participants aient un minimum de connaissances en botanique puisqu'ils ne choisissent pas leur site d'échantillonnage, seulement la commune par exemple. Euh, donc, euh, potentiellement, les sites d'échantillonnage peuvent tomber dans, dans différents types d'habitats. C'est un programme qui a débuté euh, en 2009, donc en fait les 15 ans cette année. Euh, donc on est très contente euh, de ça. Et les données, euh, on, on, donc on, on a dans un premier temps euh, réalisé des analyses autour de l'effet du changement climatique sur la flore sauvage. Euh, et là, on, on a réalisé un premier type d'analyse sur les communautés végétales. Donc on a, on a euh, analysé euh, toutes les données sur chaque communauté. J'ai oublié de préciser, mais les participants échantillonnent la flore une fois par an. Euh, depuis 2009 sur euh, des sites qui sont fixes euh, euh, en France et dans tout type d'habitat. et donc ce qu'on a réalisé dans un premier temps, donc on s'est intéressé à voir quel était le, est-ce qu'on pouvait détecter un signal de la flore en réponse euh, à l'augmentation des températures et pour ça donc on a utilisé euh, des traits floraux et notamment la préférence thermique des espèces euh, qui est un trait qui est documenté dans la littérature scientifique et donc on a Regardez, euh, la préférence. Thermique, on a calculé dans un premier temps la préférence thermique moyenne des communautés végétales en France et on a regardé comment est-ce que cette préférence thermique moyenne augmente au cours du temps ou euh, comment est-ce qu'elle évolue au cours du temps. Et ce qu'on a constaté, c'est une augmentation significative de la préférence thermique moyenne des communautés euh, sur la période considérée, donc là à l'époque c'était 2009-2017. Et ça, cette, cette, cette augmentation significative, elle a été détectée à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, donc dans tout type de communauté, donc pour tout type d'habitat. Donc ce que ça signifie, c'est que il y a une, la, la, la flore sur, cette, sur ce pas de temps, on a pu détecter une recomposition au sein des communautés végétales, euh, lié à l'augmentation des températures en France. Donc là, je ne l'ai pas montré, mais on a pu corréler. Euh, on a une, une relation significative et positive entre les sites qui ont le plus augmenté en termes de température. Ce, ce sont aussi les sites pour lesquels la composition de la flore a le plus changé au cours du temps. Euh, et cette recomposition, elle est liée, donc. Là, pour essayer de comprendre quelles sont les espèces qui ont changé au sein des communautés, on s'est intéressé aux espèces les plus communes en France, donc là pour pouvoir faire des analyses au niveau spécifique, donc on a sélectionné les 500 espèces les plus communes échantillonnées dans le cadre de ce suivi, sachant que pour vous donner des ordres de grandeur, il y a à peu près 6000 taxons de plantes en France, et sauvages, et euh, avec, ce, avec ce suivi de la flore sauvage, euh, il y a à peu près 3000 euh, taxons qui sont euh, échantillonnés euh, depuis euh, le début du suivi. Et quand on sélectionne les 500 espèces les plus communes, elles représentent euh, 90% des données d'observation. Donc c'est euh, vraiment les espèces pour lesquelles on a le plus de données. Donc ici c'est un arbre phylogénétique de ces 500 espèces les plus communes qui représente le nom des familles. Et pour chacune de ces espèces, on peut calculer euh, la, la tendance temporelle de l'espèce, étant donné qu'on a assez de données, donc à savoir euh, essayer de détecter si c'est une espèce qui est en augmentation au cours du temps ou si c'est une espèce qui est en déclin au cours du temps. Et c'est ce qui est représenté donc, ici sur des barres, euh, qui sont représentées ici. Les rouges signifient, signifient pardon, des déclins. Euh, et les bleus des augmentations euh, et la taille des barres est proportionnelle ben, à, la, à la pente de la relation. Euh, et donc, une fois qu'on a calculé euh, ces tendances temporelles pour toutes ces espèces, on a essayé de savoir bah, est-ce qu'il y avait certaines espèces qui, euh, qui euh, étaient euh, finalement euh, liées euh, au changement qu'on observe au niveau des communautés. Euh, donc, là, pareil, on a, on a utilisé les traits, euh, des, traits euh, des espèces pour, euh, pour faire ces analyses et on a pu montrer que euh, les espèces à préférence thermique élevées sont en augmentation en France en abondance en moyenne euh, au cours du temps. Celles qui sont à préférence thermique faible sont en déclin euh, en France au cours du temps. Euh, et expliquer notamment les, les, les signaux qu'on observait au niveau des communautés. Et ce qu'on a également pu observer, c'est que les espèces qui sont dépendantes des pollinisateurs, donc strictement dépendantes des pollinisateurs, sont en déclin en moyenne depuis 2009 en France, à l'échelle nationale. Et les espèces qui sont strictement indépendantes des pollinisateurs sont elles en augmentation en France. Alors pour aller plus loin euh, sur cette relation euh, entre euh, euh, euh, tendance temporelle de la flore et puis tendance temporelle des insectes, si, si je peux le dire, euh, donc on a j'ai travaillé sur une nouvelle base de données de trait pour la flore sauvage qu'on est en train de, de en tout cas on est en train d'essayer de, de, de publier. Donc Pour ça, on a, on a récolté un certain nombre de traits de la littérature pour 3506 espèces sauvages euh, en France euh, et pour lesquelles donc, on a créé une base de données qui ne contient pas de données manquantes, puisqu'on a, on a, on a compilé toutes les données, les dernières données manquantes dans la littérature manuellement en allant dans des ouvrages de botanique. Et c'est une base de données qui contient des informations provenant donc, de différents jeux de données. Euh, sur 15 traits liés aux caractéristiques des fleurs, aux habitats et à la distribution altitudinale. Et cette base de données elle a la vocation à être utilisée donc, dans le cadre d'une thèse. Euh que je vais co-encadrer, la thèse de Solène Agnew, euh, qui sera co-encadrée par Emmanuel Porcher et puis, euh, c'est une thèse-ci des collègues de l'ARB Île-de-France euh, et qui aura aussi pour objet de s'intéresser aux variations temporelles conjointes des plantes et des insectes pollinisateurs. Donc, dans un premier temps, euh, la thèse se focalisera sur l'échelle régionale, l'Île-de-France, mais à vocation après, euh, on a vocation à, à dupliquer les analyses à l'échelle nationale. Et euh, les données qui seront utilisées seront des données de suivi euh, de la flore et des insectes, des suivis standardisés donc de signature, et également des données issues du GBIF. Euh, avec lesquelles on peut remonter jusqu'à 1950. Et donc il y a eu des récents, euh, récentes publications euh, scientifiques, des, des travaux de, de ces dix dernières années, notamment en statistique, qui ont proposé des nouvelles méthodes statistiques pour calculer des tendances temporelles euh, sur des données qui sont opportunistes. l'idée c'est de, de, de, de travailler avec ces nouvelles méthodes. Et euh, ce projet de thèse aura pour objet de, de déterminer quelles sont les caractéristiques des espèces de plantes en déclin et en augmentation. Euh, au niveau régional, quelles sont les conséquences des changements au sein des communautés végétales sur les ressources disponibles euh, en termes de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs, et quelles sont les relations entre tendances temporelles des plantes et tendances temporelles des insectes en lien avec les changements globaux. Donc une des idées euh, derrière, c'est de réfléchir à la production d'indicateurs de biodiversité et notamment euh, de... De, de voir dans quelle mesure on, on pourrait développer, enfin en tout cas euh, proposer une cartographie des ressources disponibles dans l'espace et dans le temps pour les pollinisateurs. Et pour ça, euh, on, je co-encadre avec Emmanuel Porcher, Mathilde Debaud et Fabrice Allier euh, le travail de Sarah Le teyer euh, qui a commencé il y a 4 ou 5 ans maintenant et qui travaille sur une base de données, euh, des ressources florales pour les pollinisateurs donc l'idée c'est de quantifier les ressources en pollen et un hectare sur le territoire et pour ça euh, donc on, elle, Sarah euh, s'intéresse à euh, faire une première sélection des espèces communes en France donc elle a sélectionné autant des espèces communes sauvages à partir des données J-flores que des espèces euh, communes de la flore cultivée ici euh, à partir des données de la grèce donc comment on a sélectionné euh, les espèces qu'on peut dire communes, c'est à partir de, de quelle superficie est occupée, euh, des plantes aromatiques et médicinales et puis des espèces mexicole. Donc ça fait, il me semble, euh, ouais, un peu autour de 400 espèces pour l'instant retenues. Et pour ces 400 espèces, euh, donc Sarah a commencé à, à, à analyser les données de la littérature euh, pour euh, recueillir les données existantes, donc euh, comme vous imaginez, il y a une diversité des données et des méthodes utilisées pour, euh, pour évaluer la quantité de nectar et de pollen, donc euh, l'idée ça va être de trouver une méthode pour homogénéiser en tout cas euh, les résultats, euh, enfin les différentes données tout en le gardant les données euh, brutes, euh, dans cette future base de données, et puis il y aura une session de terrain euh, qui va commencer euh, prochainement, vous verrez probablement pour les espèces précoces, euh, pour collecter les données manquantes, euh, pour compléter euh, l'idée, c'est d'avoir une base de données complète pour à ce travail. Euh, et en lien avec les programmes de sciences participatives, ben la, la participation des citoyens à, à ces programmes questionne, euh, questionne la fiabilité des données. C'est une question qui revient souvent dans la littérature scientifique et dans les discussions scientifiques. « Quelle est la fiabilité des données ?» Donc dans ce cadre, euh, j'ai co-encadré un travail sur euh, l'apport des sciences participatives à l'évaluation des tendances temporelles de papillons communs en France. Et là, euh, l'idée, c'était d'utiliser, donc il y a um, trois protocoles de sciences participatives dans Vigie Nature qui permettent de la collecte de données sur les papillons en France. Et ces trois protocoles qui sont adaptés à trois types de publics différents. Donc euh, le grand public, c'est le programme euh, OPJ qui s'appelle Opération euh, oh là, un, oh, opération papillon des jardins, ça avait un trou, et donc vous voyez pour lequel on a énormément de données en France. Donc ici c'est le grand public qui collecte ces données. Le propage, euh, euh, qui est destiné aux gestionnaires d'espaces verts, donc c'est des professionnels euh, de la gestion de ces espaces. Euh, et le STERF, qui est le suivi temporel euh, des repas du cercle de France, qui là euh, est réalisé, c'est un protocole qui est réalisé par des naturalistes, euh, euh, des lipidoctales spécialistes, des papillons. Euh, et l'idée c'était de voir euh, dans quelle mesure les tendances temporelles et les variations interannuelles, euh, des papillons donc, les plus communs pour lesquels on a des données dans ces trois bases de données, dans quelle mesure on retrouvait des tendances temporelles et des variations interannuelles euh, similaires euh, avec les trois jeux de données ou non. Et euh, à, la finalité, c'était de savoir est-ce qu'il euh, y a des espèces pour lesquelles on peut produire des indicateurs fiables à partir des données du grand public, euh, étant donné qu'on a beaucoup plus de données, ou, euh, et savoir quelles, pour quelles espèces on pouvait euh, Produire des indicateurs Donc là, c'est un exemple de résultat où vous voyez euh, les, les, temps, les trois tendances temporelles et les trois variations interannuelles, euh, mais je vais vous donner associées aux, aux, trois, donc, euh, aux trois programmes différents en couleur. Donc là, j'ai mis un cet exemple sur la Belle-Dame, c'est un des exemples pour lesquels ça marche mieux, le mieux. Donc les trois tendances temporelles sont assez similaires entre elles et les variations euh, interannuelles. Donc on voit qu'il y a des pics aux mêmes années, euh, euh, aux mêmes années, euh, mais ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, pas du tout. Et euh, ce qu'on, avec une analyse notamment sur les traits des espèces, on a pu montrer que ben, les tendances et les variations sont similaires lorsque les espèces sont facilement identifiables, largement réparties en France, ubiquistes et abondantes. Et donc là, euh, ça, ça, ça nous permet en tout cas de, de, de, de poursuivre la réflexion pour proposer des indicateurs sur ce type d'espèce à partir des données du grand public, par exemple. Je vois que j'ai dépasse un peu le temps, alors euh, j'ai encore quelques diapos. Peut-être soit, soit je les passe ou soit je les... Comme euh, OK. Euh, et euh, Je participe actuellement bah, avec mes collègues de Viginature, donc du CESCO, à, des, à travailler sur la question de la pression d'échantillonnage, notamment bah, quelle pression d'échantillonnage pour quelle détection. Et là, on a commencé ce travail avec Emmanuel Porcher l'année dernière, notamment en co-encadrant un stagiaire euh, l'année dernière. Et ça c'était à la demande des conservateurs botaniques nationaux parce que l'idée c'était de, pour les conservateurs botaniques d'essayer de savoir combien de sites échantillonnaient pour échantillonner la flore sauvage commune euh, sur leur territoire d'agrément euh, pour avoir euh, ben, une détection euh, à coup sûr euh, mais en, en y consacrant le moins de temps possible. Euh, si, si je peux résumer le, euh, la demande. Et donc, euh, l'idée, c'était de réaliser une analyse de la pression d'échantillonnage nécessaire pour détecter les tendances temporelles de la flore sauvage dans l'espace et dans le temps. Et donc, d'essayer de voir euh, bah, à partir de quelle pression d'échantillonnage on détecte une, temps, une variation de plus ou moins 1% par an, par exemple, euh, avec combien de sites, au bout de combien de temps, euh, quelle fréquence de passage, euh, euh, est-ce que ça Varie, euh, ces données varient en fonction de l'abondance de l'espèce considérée, euh, etc. Et euh, donc on a commencé ce travail, mais qui il va probablement se poursuivre avec les collègues de Vigie Nature, puisque c'est euh, enfin, un début. Et euh, ce qu'on a pu mettre en évidence dans un premier temps, donc on a, on a commencé ce travail en, en adaptant les modèles aux données qu'on récolte euh, avec euh, le programme VigiPlore. Euh, donc, le programme VigiPlore, euh, on, on considère un site ici qui est attribué à chaque participant et au sein de chaque site, il y a huit plots euh, qui sont échantillonnés par les participants. Le détail d'un plot, c'est euh, euh, 10 mètres carrés euh, d'échantillonnage. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la réduction de la fréquence d'échantillonnage affecte, affecte la détection plus que la réduction du nombre de plots par site échantillonné, donc, ce qui signifie qu'il vaut mieux échantillonner peu de plots tous les ans, euh, que beaucoup de plots tous les X années, pour l'instant, c'est ce qu'on trouve. Euh, la superficie des plots, donc là on a considéré une superficie entre 1 et 10 m euh, la superficie des plots n'influe pas sur la significativité de la tendance temporelle, mais influe sur la valeur de la tendance temporelle détectée, c'est-à-dire que plus le plot est grand, donc par exemple proche de 10 m et du coup, le nombre de quadrats est grand aussi. Et plus la valeur de la tendance temporelle est précise entre les simulations qu'on a réalisées, et la réduction du nombre de quadrats influe sur la valeur de la tendance temporelle détectée, c'est-à-dire que les tendances temporelles sont plus faibles lorsque les placettes n'ont pas 10 quadrats de 1 mètre carré. Par exemple, si on faisait un plot de 10 mètres carrés, mais un seul quadrat de 10 mètres carrés, on a des tendances temporelles qui sont plus faibles que si on a 10 quadrats d'un mètre carré. Euh, et puis pour terminer, donc euh, rapidement pour euh, vous présenter les travaux que, euh, que j'ai commencé avec des collègues euh, de, de DB euh, et notamment avec certains collègues de DinaFO également, donc on a participé à la quantification de l'intensité de la pollinisation dans les espaces verts euh, l'année dernière. Euh, c'est un protocole qui a été mis en place par l'IES. Et là, l'idée, c'est de, de, okay, de, de mesurer quelle est l'intensité de la pollinisation dans les espaces verts urbains, comment les assemblages d'insectes pollinisateurs, leur densité et la fonction de pollinisation sont reliés aux pratiques de gestion dans ces espaces verts. Donc, pour ça, on a sélectionné euh, six espaces verts euh, euh, autour de Toulouse et euh, c'est un protocole qui a été répliqué dans un certain nombre de villes en France, en Suisse et en Égypte, si je ne me trompe pas, euh, et pour lequel les analyses sont en cours. Euh, également avec mes collègues de DB et notamment avec André Pornon, on a co-encadré euh, bah, plusieurs stages et on va co-encadrer une stagiaire là mmh. sur l'apport des prairies anciennes et notamment bah, a, avec les, le travail de quatre stagiaires qui ont travaillé cet hiver. C'est une expérimentation qui a été mise en place l'été dernier, euh, où là, l'idée, c'est d'essayer de quantifier quel est l'apport des prairies anciennes. Donc, il y a une sélection de 16 prairies, dans mon souvenir, si je ne me trompe pas, euh, dans la zone des vallées et côteaux des Landes de Gascogne qui ont été sélectionnées. Ces prairies, elles ont toutes des âges différents, et notamment, il y a un lot de prairies qui sont très anciennes, donc qui ont plus de 80 ans. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre quel est l'apport de bah, justement la diversité végétale, etc., euh, à, euh, à l'état de santé des bourdons euh, inducinés. Et euh, pour ça, donc, il y a une manip qui a été euh, réalisée l'été dernier, où des, des ruches de bourdons ont été positionnées dans chacune de ces prairies et ont été déplacées là, tous les deux jours sur des cages de 2 mètres carrés pendant 15 jours. Et euh, donc il y a eu des inventaires botaniques dans chacune des prairies et à côté de ça, des bourdons qui ont été collectés, le microbiote qui a été analysé, euh, des bourdons AT0, T1, et, euh, et euh, également donc, pour des bourdons de la ruche et pour des bourdons de sauvages. Euh, et on a également mesuré euh, différentes euh, variables euh, sur ces bourdons, par exemple euh, la longueur de la pâte, euh, la masse de et des premiers résultats ici montrent que euh, la richesse spécifique, donc pas c'est sur la flore euh, des prairies, la richesse spécifique augmente de façon significative avec l'âge, euh, les indices de diversité également. Euh, il y a certains travaux qu'a encadré André en, en, en euh, avant mon arrivée et pour lesquels euh, ils ont pu montrer que euh, certaines espèces sont indicatrices euh, des euh, prairies euh, anciennes par exemple. Et là, les travaux qui sont en cours, c'est d'essayer de voir euh, quels sont, euh, est-ce que le, ben, cette diversité florale qu'on retrouve dans les prairies anciennes a un effet sur le microbiote des bourbons. Donc pour ça, il y a des travaux en cours. Et le stage qu'on va co-encadrer euh, avec André d'ici 15 jours euh, aura, euh, aura pour objet de réaliser une cartographie participative des prairies anciennes dans cette zone des vallées et Coteaux des Landes de Gascogne. Euh, puisque finalement les localisations sont, sont peu connues, et de faire un inventaire des pratiques agricoles associées à leur maintien. Voilà, et je vais peut-être passer à la dernière de la plus sinon j'ai trop de <rire> de Merci beaucoup pour...